Voilà l'état dans lequel on a laissé le programme la dernière fois. Alors, très rapidement, on va tirer des projectiles avec un certain angle, des tartes à la crème de préférence pour éviter l'analogie militaire, des tartes à la crème tirées avec un certain angle et une certaine vitesse. On définit la vitesse et l'angle de tir. Pas forcément 45 degrés, ça peut être n'importe quel angle. Et on choisira ici l'angle. On pourra faire un input demandé à l'utilisateur. Ici, on va simplifier les choses pour l'instant. On améliorera après si c'est faisable. Les angles. Habituellement, dans la vie quotidienne, on travaille en, en degrés. Mais l'interprèteur Python travaille en radia. Donc il y a une petite conversion à faire. Est-ce que je dois vous expliquer les mathématiques relativement simples qui permet de faire la conversion d'un angle en degré vers un angle en radiant, normalement c'est largement de votre niveau. Si on a l'angle en radiant, on peut alors calculer la composante horizontale et la composante verticale de la vitesse. Bien sûr, si on tire à 45 degrés, les deux composantes sont identiques. Si on tire à un autre angle, on doit le calculer. Et de toute façon, on doit le calculer. Alors, la vitesse horizontale, la composante horizontale de la vitesse, alors pour tire comme ça, c'est bien la vitesse fois le cosinus de l'angle en radian, ou de l'angle en général, quel qu'il soit. Ici, il est exprimé en radian. La fonction cosinus n'est pas connue par défaut du langage Python. Il existe une bibliothèque qui contient plein de fonctions mathématiques, y compris cosinus, sinus et plein d'autres, c'est la, la bibliothèque math, donc, qu'il faut charger au départ, avec la fameuse instruction import math. Et puis, on va calculer la position de notre tarte à la crème à différents moments. Pour ça, la position à l'instant T, selon X. Alors, selon X, le mouvement est un simple aimerou. Donc, pas très compliqué à traiter. La position selon x, si on pose le référentiel au point 0, x0 est égal à 0, ben c'est très simple. La position selon x, c'est la vitesse fois le temps. La position selon y, là c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. C'est deux choses à tenir. Il faut tenir compte de deux choses. Le fait que l'on envoie le projectile vers le haut à une certaine vitesse, et s'il n'y avait pas la gravitation il se poursuivrait continuellement ce mouvement vers l'eau. Mais il y a la gravitation qui fait que le projectile finit par redescendre. Donc il y a deux choses pour ce mouvement vers l'eau. Il y a le mouvement initié par le tir, qui est un MRU, plus, ou plutôt moins dans ce cas-ci, puisque le mouvement se fait dans l'autre sens, Gtk de demi, en MRUA de Chute Libre. Jusque-là, je pense que vous avez fait tout ça au cours de physique. Bien. Alors, notre objectif, après avoir fait un premier calcul dans la vidéo précédente, un premier calcul à blanc, juste pour voir ce que ça donne, notre objectif, c'est quand même de calculer la position à plein d'endroits, à plein de temps différents. Alors, pour cela, on va définir une valeur au temps, on va commencer par un temps égal à zéro, et on va faire une boucle dans laquelle les calculs vont se faire à répétition, on calcule X à un certain temps, on calcule Y à un certain temps, et puis on fait avancer le chrono. Alors si on veut des grands pas, on fait ça toutes les secondes. Si on veut que le chrono avance plus lentement, mais donc qu'on puisse calculer plus de pas, on fasse plus de tours de boucle, on avance avoir par exemple d'un millième de seconde. Au tour suivant, ici, donc, j'ai ajouté print t, xt, yt pour se faire une idée. Au tour suivant, si au premier tour, le temps était égal à 0, au tour suivant, il est égal à 0 plus 1 millième de seconde. Et on recalcule xt, yt. Et au tour suivant, c'est le temps plus initial 0 plus 2 millième de seconde. Et ainsi de suite. On va faire ça combien de temps ben, le temps nécessaire pour que le projectile voit sa position Y revenir à 0. Donc, on commence par dire que la position Y initiale, c'est bien 0, et puis on lance la boucle, le nombre de fois nécessaire pour que Yt reste supérieur ou égal à 0. Tant qu'il est supérieur ou égal à 0, on tourne. Et ce n'est qu'à la fin on va dire qu'on a fini. Alors, si vous avez travaillé dans le terminal, que vous l'avez enregistré, ce programme Tarte.py, alors moi je vois que je l'ai réenregistré avec l'extension .txt, donc je vais aller reprendre la bonne version. Je l'espère espérer la retrouver très vite. Alors, j'ai l'habitude de créer un répertoire qui s'appelle Python, dans lequel... J'enregistre mes documents. Voilà. tinte.pi, il est là. C'est bien le même. Je vais maintenant dans le terminal. Si vous êtes dans le site d'émulation réplique ou un autre, vous pouvez directement taper le texte copier-coller. Je vais nettoyer mon terminal. Alors, moi, je me suis mis dans le répertoire où se trouve... Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Je me suis mis dans le répertoire où se trouvent mes documents. Et je recommence, je rouvre le terminal. Je rezoome. Voilà. Alors, si j'ai mis mes documents dans le répertoire qui s'appelle Python, je vais commencer par changer ce répertoire, « change directory » en anglais, « cd », et puis je vais dans le répertoire où j'ai enregistré. Si vous n'avez pas enregistré dans un répertoire qui s'appelle Python, vous n'avez rien à faire, à hein, ceci si, en tous cas. Si vous avez enregistré dans votre répertoire personnel, vous êtes tout de suite au bon endroit. Normalement, ici, vous avez votre nom d'utilisateur qui apparaît. Okay. Et le tilde, ça veut dire vous êtes dans votre répertoire personnel. Est-ce que c'est bien là que vous avez enregistré le document Ouais. Sinon, vous faites un CD et puis le nom du répertoire où se trouve votre fichier. Une fois que c'est bon, soit que vous avez changé, soit que tout était déjà correct au départ, on va donc lancer l'interpréteur Python 3 et on va lui dire ce qu'il va manger, quel fichier on va lui donner à manger. Ici, c'est tarte.py. Donc je dis à Python 3, vas-y Exécute maintenant tarte.py. Et on ne va jamais entrer dans le terminal avec les trois chevrons. Ça ne nous concerne plus. Bien. Ça donne ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a beaucoup de chiffres. Ah, il y a beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres et il y en a plein qu'on n'a pas fait passer. Est-ce que vous avez sous la main le texte du programme On va aller le voir. Il a écrit le temps, la position X, la position Y, à chaque tour de boucle. Et on lui a demandé de faire ça tous les millièmes de seconde, Enfin, tous les millièmes de seconde, De faire passer le temps par coup de millièmes de seconde. Et regardez à la fin. On a le temps, la position selon X, la position selon Y. Les trois sur la même ligne. Le temps, regardez les derniers temps, 7 secondes, 209 millièmes, 7 secondes, 210 millièmes. Et à 7 secondes et 210 millièmes, le projectile était en X à 254 mètres, si on a travaillé dans le système international, et en Y à moins 0,034 mètres autrement dit, à 34 cm sous le sol. C'est un petit peu ennuyeux. Un obus, on peut comprendre, une tarte à la crème, c'est difficile. Mais ce n'est pas grave. Alors, il suffirait d'augmenter, de diminuer encore l'espace le, de temps entre deux calculs, mettre par exemple à 10 4 secondes. Où va-t-on changer ça dans le programme bah ben oui, le 10-3, ici, on met 10-4. J'enregistre et je relance. Ah, ça dure un peu plus longtemps, forcément, il me fait combien de fois mes calculs en plus 10 fois. Dernier temps, 7 secondes, 208 centièmes, et cette fois-ci, en y, on se trouve à. Moins 0,002 m sous le sol, 2 mm. Est-ce qu'on peut accepter cette approximation de dire voilà 2 mm sous le sol, on considère que c'est le sol. Ça dépend des cas. Mais en général, si par exemple vous devez faire attirer une fusée, à 2 mm près, c'est pas très grave. Ceci dit, on pourrait encore dans le programme éviter ce dernier point et dire que le Y, on en tient compte uniquement s'il est supérieur à 0. Voilà, nous avons donc ici un programme qui nous permet de simuler, mais avec plein de chiffres, ce qui n'est quand même pas folichon. Alors, est-ce qu'on peut tracer maintenant le diagramme correspondant Bien, en langage Python, c'est extrêmement simple. Mais il va nous falloir utiliser une bibliothèque supplémentaire. Alors, cette bibliothèque qui est spécialisée dans le traitement des diagrammes, c'est la bibliothèque Matplotlib. Il y a des gens qui se sont amusés à créer des fonctionnalités supplémentaires que l'on peut ajouter au langage Python et qui permettent de créer plein de diagrammes. C'est une bibliothèque relativement complexe, avec plein, plein, plein de possibilités. On va juste aborder les choses les plus utiles pour nous. Alors, cette bibliothèque, on va devoir l'importer comme on a importé la bibliothèque Mat. Donc, je vais faire un import, MatPlotLib, Plot, leave. et même de cette bibliothèque, je vais extraire une partie. Cette partie, c'est la partie qu'on appelle PyPlot. Python, plot. Alors, plot, quelle est le... la signification de plot Plot, c'est tracer un diagramme. Py en Python. matplotlib.pyplot. point ouais. en Merci. partie. Ceci dit. Si maintenant dans notre programme on doit faire appel à des fonctions de la bibliothèque matplotlib dans sa partie piplot il va falloir à chaque fois écrire matplotlib.pipplot et puis la fonction alors les informaticiens sont des gens extrêmement paresseux quand ils le peuvent et ils ont inventé une façon de se simplifier la vie, qui est un alias et de dire cette bibliothèque plot on va l'appeler as alias, PLT, par exemple. Enfin, pourquoi par exemple vous mettez le nom que vous voulez? Mais le nom PLT est souvent choisi. Voilà. Alors maintenant, au lieu de demander la, la, les fonctions de la bibliothèque font, plot, clip point, pile, plot, bien, ce qu'on va faire, c'est appeler la bibliothèque PLT. C'est quand même plus court. Cool. Bon, cela étant fait, nous avons ainsi une bibliothèque qui va nous permettre de tracer des diagrammes. Mais pour tracer un diagramme, cette bibliothèque a besoin qu'on lui fournisse des listes de valeurs de X et des listes de valeurs de Y à mettre dans le diagramme. Et ça, c'est ce qu'on appelle une nouvelle Fonctionnalité du moins, un nouveau type de variable en Python, c'est les variables de type liste. Nous allons donc utiliser des variables d'un nouveau type. On a déjà utilisé des variables de type entier, de type réel, de type texte. Bien, une variable maintenant de type liste. Je vais utiliser tout le tout petit bout de tableau qui est là pour en parler. Une liste, qu'est-ce que c'est C'est tout, tout simple. Une liste, c'est une succession d'éléments, les uns derrière les autres. Donc, une liste, je peux l'appeler liste si je veux. Je vais y mettre des choses. Donc, liste, si c'était une variable de type entier, par exemple, je pourrais dire liste égale 7. OK Mais là, la variable ne contient qu'un seul élément, si écrit ça. Alors, moi, je voudrais pouvoir disposer d'une variable dans laquelle je peux mettre plusieurs choses. C'est la caractéristique des listes. Alors, si les euh, variables de type texte sont délimitées par des apostrophes ou des guillemets, les variables de type liste sont limitées par des crochets. Et puis, entre ces crochets, je vais indiquer les différents éléments que je veux faire entrer dans la liste. Donc, par exemple, 7, 42, ABC. Elle là pour l'instant. Alors, si maintenant je veux accéder, oui. si maintenant je veux accéder à un élément de cette liste, je m'intéresse seulement à celui-là et je voudrais connaître sa valeur. Dans une variable, pour connaître la valeur d'une variable, bah, euh, par exemple, j'ai une variable dans laquelle j'ai mis 3,14. J'appelle cette variable pi. Dans un programme, je peux dire pi fois quelque chose. Mais comment est-ce que je vais à extraire cet élément-là d'une liste Bien, simplement en donnant son numéro d'ordre. Avez-vous déjà un jour pris l'ascenseur Oui. oui enfin, ouf. Et lorsque vous avez voulu, vous avez voulu aller au rez-de-chaussée, sur quel bouton avez-vous poussé Sur le zéro, sur le zéro, qui est l'étage de base bien, dans une liste, l'étage de base est aussi l'étage 0. Et l'étage suivant, c'est comme dans les ascenseurs. 1. Et puis 2. Et ainsi de suite, si la liste est plus longue. Le nombre d'éléments d'une liste n'est pas défini. On met ce qu'on veut. Tant que la mémoire de l'ordinateur le supporte, bien sûr. Bon. Donc, si maintenant, je veux accéder à cet élément-là, Comment vais-je faire Je vais dire, par exemple, euh, print, n'importe Alors, je voudrais avoir le 42. Liste. Liste. Et je remets les crochets. Et là, entre les crochets, j'indique le numéro d'ordre de l'élément qui m'intéresse. 1. Alors que... Oui, plus quelque chose, tout ce que je veux. Mais donc, ici, j'extrais... Le 42. Ça va Donc, pour l'instant, tout ce que je vous demande de retenir, c'est qu'une liste est constituée d'une file d'éléments de n'importe quel genre, les uns derrière les autres, et que chacun de ces éléments peut être répertorié par son numéro d'ordre. Il peut y avoir des nombres négatifs puisque on peut mettre des entiers ou des réels, on peut mettre toutes sortes de choses. On peut mettre vraiment toutes sortes. Euh, pas dans la liste, mais non, la, place, non. la numérotation. Ah non, non, il n'y a pas de numérotation négative. On commence toujours à zéro. Voilà. On doit écrire ça, c'est possible. Non. On, on, on pourrait, mais bon, on va passer son temps à ça. C'est juste histoire d'avoir compris ce que c'est qu'une liste. Il y a encore juste une chose. Voilà, bon, on va faire ça. avoir une structure que je puisse envoyer à la bibliothèque Matplotlib pour faire mon diagramme. Et je disais que la structure dont j'ai besoin, ce sont des listes, des listes de coordonnées x et des listes de coordonnées y. Donc il faut que je retienne constamment les nouvelles valeurs. Il faut qu'une liste d'éléments se constitue et à la fin j'ai à la queue de le toutes les valeurs de x et à la queue de le toutes les valeurs de y. Il faut donc que je crée une liste pour les valeurs de x. Alors, je vais créer ça ici, par exemple. Et je vais appeler liste x égale. Et je vais créer une liste qui sera vide au départ. Tout à fait vide mais que je vais remplir petit à petit. Eh bien, liste X égale, et je mets simplement deux crochets. Tout à l'heure, je vous ai montré comment on mettait des choses dans une liste non vide. Mais voici comment on crée une liste vide. Deux crochets avec rien dedans. À votre avis, comment est-ce que je vais créer la liste Y Oh, d'accord. Voilà et j'ai ainsi une liste des éléments X une liste des éléments Y. Bon. Donc, mon objectif, maintenant, ça va être de remplir ces deux listes avec les valeurs de X et les valeurs de Y. Pour cela, l'objet liste dispose d'une méthode qui permet d'ajouter des éléments à cette liste. Cette méthode elle s'appelle comme ceci. Donc, je calcule la valeur de X et je vais l'ajouter en élément suivant à la queue le à la suite de la liste. Donc, liste X et je vais ajouter un élément. Donc, j'écris liste X, point, et puis la méthode qui permet d'ajouter un élément, cette méthode, elle s'appelle, c'est de l'anglais, désolé, append, qui signifie, comme vous le savez, ajouter. Ajouter quoi bien, bien sûr, la valeur de X que je viens de calculer. Donc, X, T. Et maintenant, à chaque tour de boucle, à chaque tour de la boucle, la liste X va s'allonger. Bien sûr, comment est-ce que je vais faire pour allonger la liste Y Liste Y, point, à peine... Alors, pour illustrer cela maintenant, je vais mettre un hashtag ici devant, print t, x, y, et j'ai aussi changé l'incrémentation du temps. On va passer de seconde en seconde. Qui donc on va avoir beaucoup moins de calculs, donc ça va être affreux, mais c'est pour vous montrer ce qui se passe. Alors, si je n'indique plus, et si je ne print plus XT et YT en cours de route, on va maintenant, alors print fini, ok, on n'a plus besoin de ça, print liste X et liste Y. on va s'épargner la multitude et il n'y aura pas beaucoup ici quand même hein, parce qu'on fait des incrémentations, des incrémentations de temps de 1 seconde il y aura combien de secondes environ C'était 7 secondes okay. donc il y aura 7 lignes c'est raisonnable, on va pouvoir les lire mais on va voir la liste X et la liste Y à l'écran j'enregistre, je retourne dans mon terminal je le nettoie avec un contrôle L et je relance voilà. Voilà mes trois listes, mes deux listes, pardon. Mais non, est... Ici, j'ai mis un hashtag pour éviter que cette instruction ne s'exécute. C'est normal, j'ai un moins 31. Ah oui. Oui. C'est normal que tu aies un moins 31. Je rappelle que nous avons fait ici des pas de une seconde. Et pendant la dernière seconde de la chute de la tarte à la crème, elle est descendue de beaucoup. Parce qu'au pas précédent, elle était encore à 7 mètres. Est-ce que vous voyez les valeurs de Y qui sont là, entre crochets, là, de là à là On a commencé par Y égale 0, puis 30 mètres, 51 mètres, 61 mètres, 62 mètres sur 3, 54, 35, 7, et forcément, au dernier coup, 31 mètres sous le sol. OK Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est donc que l'on a les différentes valeurs de X, 35, 70, 106, avec la progression régulière et les différentes valeurs de Y, dans des listes séparées. Okay. On peut avancer. Parce que maintenant, on arrive à la consécration. Et on regarde ça dans quelques instants. Le diagramme maintenant. On a tous les éléments. Tous les axes ingrédients sont là. On n'a plus qu'à lier la sauce. Alors, on y va. Si nous avons les deux listes qui sont constituées dans la boucle, on peut maintenant envoyer ces deux listes dans Matplotlib. Alors, l'instruction est très simple, puisque... Le, la bibliothèque s'appelle maintenant PLT. Eh bien, on va faire PLT.plot. Donc, faire un diagramme. Il y a plein de possibilités, mais on va prendre que celle-là aujourd'hui. Alors, il faut donner à la bibliothèque Matlotlib PLT il faut lui donner. Les deux listes, les valeurs de X et les valeurs de Y, à mettre dans le diagramme. Donc, PLT plot, liste X et liste Y. Et une fois que c'est fait, on peut encore faire des améliorations ensuite, hein. une fois que c'est fait, il nous suffit de demander PLT Voilà. Ceci ne fait strictement rien du tout, à ma Ça met en mémoire, dans la bibliothèque PLT, ça met en mémoire les valeurs de X et de Y. Alors, si on retourne maintenant, après l'avoir enregistré, on retourne ici. On a quelque chose comme ça. Alors, caractéristique de la courbe que vous voyez là, on peut zoomer, hein. on peut agrandir aussi, on peut zoomer là par exemple, et bien sûr ce que vous remarquez c'est que ce n'est pas une courbe. Comment faire pour avoir une courbe Pour avoir une belle courbe. diminuer l'intervalle de temps, on va avoir quelque chose de plus joli. Donc je vais ici hop, supprimer ça et augmenter le nombre d'intervalles, donc diminuer la taille de l'intervalle. On avait 10, 10 moins 4 tout à l'heure. Là on va être dans le bon, hein. Hop. 1, e moins 4. 1. Oui. C'est l'annotation scientifique qui est exactement la même que celle que vous employez dans les calculatrices. Et là, quand je lance, on obtient quelque chose de bien plus joli. Bien plus lisse. Si vous zoomez sur un endroit, vous n'allez plus voir les barres. sur l'objet PLT la méthode while label alors j'ai mis des caractères comme un label, label une étiquette alors axe Y axe X j'enregistre je relance Et miracle, on s'y attendait si peu, mais c'est quand même plus propre, axe Y, axe X. Ceci n'était qu'une toute petite première approche bien sûr, de la fonction PLT Matplotlib, mais avec ça, au moins, on peut commencer à tracer des diagrammes et on verra si on a l'occasion d'aller plus loin dans la suite. A bientôt